On va signer le contrat aujourd'hui. Tu vois, toi tu es un bon artiste. Tu es un grand artiste. Il vient là-bas, on va signer le contrat avec le boss. On a pris de l'argent. Tu comprends? Dans toi, dans toi. Okay. J'ai confiance en toi. On a marqué. Tu vois, on signe le contrat aujourd'hui. Monsieur, voici le conseil de notre artiste. qui a fait la vidéo. Ou oui, il n'y a pas dans la ville. Il a vraiment assuré. Euh, C'est bien, il a suivi. Il a beaucoup assuré. Oui, qui non? C'est le voisin. Oh, ok, celui dont vous avez parlé. Oui, oui. Bonjour, je veux que vous soyez le bienvenu. Et salut, vous. vous comme vous l'avez vu, j'ai amené mon artiste là qui a quitté les États-Unis okay. pour votre projet. Seigneur, Seigneur. Et comme je vous l'ai dit, c'est un artiste là, le talent. C'est un artiste qui travaille avec les Américains. Oui, il travaille avec Davido, Wispida, Bouna Boy, il travaille avec beaucoup d'artistes. Oui, c'est comme ça. J'ai suivi la... On a approuvé le contrat. Et là, je okay, suis okay, okay. Donc, c'est plus ça. Oui, J'ai aussi... Il y a les sous qu'on avait... Ouais, tout, est, tout est au premier boss. Tout est au premier boss. Okay. Tout est au oui, on a un contrat, ça va. Il y a un contrat, ça, ouais. ça, ça va. Tu as un problème Je suis un contrat. Oh, mince, ça va, tu vas vraiment. Bon, tout, tout est bon, hein. Ok, mais ça, ce qu'on va faire, la semaine prochaine, je vais appeler pour que ça va. Il y a un contrat. Mais le gars, ne cherche pas ici. Mais tu le connais Je le connais. Non, on va vous, vous tromper, hein. Je connais. il qu a quitté les États-Unis, hein ma copine depuis trois mois ma copine le cherchait mon artiste n'habite pas il n'habite pas au bénin comment il n'habite pas au bénin la, so la. la personne qui a travaillé ma copine je le, le connais c'est des peuple oui d'ailleurs j'appelle je... ma copine si, c'est pas lui je dis c'est mon ami mon artiste a quitté l'État madame depuis trois mois ma copine le cherchait j'appelle ma copine en même temps il a besoin de toilettes. Il a besoin de non, il a qu'à attendre. Oui, non, non, il n'a qu'à attendre. Je vais appeler ma copine. Quelle toilette Quelle toilette Tu puisses... Allô yes. Ma chérie. Tu vois ça j'ai retrouvé ton gars là. Oui. Ton gars qui te doit là. Je l'ai retrouvé. Maintenant, il, se... il dit qu'il est une apiste. <bulunan> et on dit même qu'il ne comprend pas fond. Oui, ça à tu l'as collé Pourquoi tu l'as collé Oui, c'est la copine, la dame-là, chez qui je fait travailler un temps. Non, là c'est grave. Et? On doit quitter ici rapidement. Il a fait sortir de l'argent, on ne peut pas partir comme ça. Oui, l'argent, on n'oublie l'argent. Sinon, il ne <tousse> peut pas sortir de l'argent. moi, il appelle le brouhé, sortir de en 来 今天就, 嗯,